Chers traders et investisseurs, bonjour Nous sommes le mercredi 19 juin et le marché consolide ce matin et c'est bien normal après les aventures d'hier. De plus, le président Trump a confirmé que les négociations devraient reprendre entre la Chine et les états unis et qu'ils se rencontreraient lors du prochain sommet au Japon. Donc la consolidation est très légère ce matin. De plus, nous, nous verrons bien comment se comporteront les, les marchés cet après-midi, mais l'atmosphère générale demeure clairement haussière au moment où nous parlons, pour le moment. Et n'oubliez pas que le plus important est à venir, il s'agit de toute façon des résultats et conférences de presse de la Banque Centrale Américaine ce soir à 20h et 20h30. Vont-ils ou non calmer les ardeurs des intervenants de marché nous le saurons essentiellement en clôture des marchés américains. Bon, pour notre part, de ce fait, le marché fut relativement ennuyeux ce matin, car toute consolidation légère entraîne une très faible volatilité. Le marché était donc peu animé et nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3 ayant généré 2 médailles. Nous vous souhaitons de très bons trades. Une très bonne journée et à demain.